Dans ce défi, nous utiliserons un bloc qui fait euh, partie d'une catégorie qui fait son entrée au niveau 4, soit la catégorie Maths. Euh, on désire dans ce défi que OZOBOT fasse 10 déplacements avec une distance et un angle aléatoire entre des valeurs que vous aurez choisies. Alors, déjà si on nous parle de 10 déplacements, on peut aller faire un tour dans la section boucle et venir positionner déjà 10 fois euh, pour répéter ce qui va suivre. Si on nous parle ensuite de distance et d'angle, euh, on peut penser que ça fait référence au mouvement. Donc, allons chercher déplacer et rotation. Euh, par contre, ce ne sont pas des valeurs fixes qu'on souhaite cette fois-ci, mais bien des valeurs aléatoires que vous aurez choisies. Alors, dans Maths, il y a un bloc euh, intéressant qu'on peut venir explorer ici dans ce défi, entier aléatoire entre présentement 1 et 100, mais nous les ferons varier. Donc, on peut venir l'insérer à l'intérieur du bloc. Vous allez voir qu'il va venir prendre la place de, euh, du petit bloc qui était déjà là. Et si je refais l'opération, je peux aussi tasser à l'avance celui-ci, « Maths anti-aléatoire » ici, que je viens positionner. Donc, je supprime celui dont nous n'aurons pas besoin. Euh, maintenant, les valeurs. Si par exemple, euh, je voulais faire une valeur euh, qui va entre moins 50 et plus 60, cela signifie que euh, le 50 mm, donc au niveau 4, on est en mm, le 50 sera une valeur euh, avec laquelle le robot reculera. Donc, il reculera de 50 mm et ici, il avance de 60 mm. Euh, maintenant, pour les angles, c'est le même principe. Je peux venir indiquer des valeurs négatives ou positives. Donc, euh, il faut savoir que pour les angles, une valeur négative signifie qu'il y aura euh, le robot tournera à, euh, à droite, et la valeur négative euh, positive, pardon, le robot va tourner à gauche. Euh, maintenant, on nous demandait aussi que à chaque déplacement, la lumière du dessus s'allume avait une, cou une couleur aléatoire, donc effet de lumière la lumière supérieure qui va nous permettre de venir mettre en lumière les déplacements qui seront faits à chacune des fois. Donc, ce petit bloc du niveau 4 qui fait quand même partie du niveau avancé, donc on fait une incursion dans le niveau avancé, peut quand même être utilisé dans plusieurs défis en classe avec vos élèves. Donc, ça pourra vous inspirer pour d'autres défis.